Comment se libérer du regard des autres Ou en d'autres termes, comment se foutre de l'avis des autres Bonjour, c'est Tony, et dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de te partager quelques conseils, quelques idées pour te permettre de t'émanciper du regard des autres sur toi. Pourquoi Parce qu'il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, tu te sentes dépendant ou dépendante du regard des autres, de leur jugement, de ce qu'ils pensent de toi. Et ça te fait sûrement du mal, ça te pousse peut-être à adopter un certain type de comportement. Tu essayes de te conformer à la vie des autres. Tu es très sensible à leurs critiques, à leurs remarques. Tu veux leur plaire à tous les coups. Donc tu te comportes d'une certaine manière dans laquelle tu te sacrifies, dans laquelle tu te mens aussi un peu à toi-même. Tu joues un personnage pour plaire aux autres. Parce que le regard des autres est tellement important pour toi que pour recevoir cet amour, tu dois être, euh, recevoir de l'approbation. Et donc ça entraîne une stratégie euh, et des comportements particuliers. Est-ce que ça te rend heureux Non. <rire> c'est la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo. Sinon, tu n'aurais pas besoin de regarder une vidéo là-dessus. Euh, tu serais déjà libre. Et euh, c'est ce que j'aimerais euh, te proposer, une voie de liberté. Le jugement des autres, c'est quelque chose que je connais bien. Euh, J'ai longtemps été euh, tributaire, dépendant. C'est vraiment le bon mot. Dépendant du regard des autres, sur moi. Il fallait que je sois aimé, apprécié. <rire> tu vois, ça Ça me fait chevroter la, la voix. Il fallait que je sois apprécié. Il fallait que je puisse m'intégrer. Euh, du coup, je mettais en place une stratégie pour être aimé, apprécié, accueilli dans le groupe, parmi les autres. Et euh, bah ça ne m'a pas rendu euh, service. Ce <rire> n'est pas une stratégie qui fonctionne. J'aimerais déjà que tu prennes conscience de ça. Quand tu, te, quand tu tentes de plaire aux autres, à tout prix, tu te mens à toi-même, tu te trompes. Tu te détournes de ta véritable nature, de ta véritable identité. Tu le sais, c'est une chaîne... Euh, où je parle aussi euh, pas mal de non-dualité, d'éveil spirituel. Parce que bah, quand on essaye de se conformer aux autres, euh, c'est lié à une problématique qui est celle de l'ego. Et l'ego, euh, on va en parler souvent sur cette chaîne. On en a déjà un peu parlé. L'ego, c'est l'image que tu as de toi-même. Et donc tu essaies de te conformer à cette image que tu as de toi-même. C'est un concept mental, l'ego. Une construction psychologique je suis cet individu et je dois me comporter de cette manière voilà ce qui est bien voilà ce qui est mal voilà ce qui me permet d'être aimé des autres voilà ce qui au contraire va me faire vivre du rejet et donc à partir de cet ego de cette vision là tu adoptes des comportements pour entretenir cet ego Vivre à partir de son ego, est-ce que c'est une manière satisfaisante de vivre sa vie Non <rire> C'est la pire manière de faire. L'ego va te limiter. Il va euh, obstruer ta vision. Il va te rendre malheureux, malheureuse, si ce n'est pas déjà le cas. Vivre à partir de son ego, c'est encore une fois quelque chose que je connais bien. Ça a changé en 2015. Et il reste encore pas mal de travail. Hein, le travail sur l'ego, le travail sur la conscience, c'est un travail de toute une vie. Mais en tout cas, euh, j'ai envie de te partager dans cette vidéo comment on peut réussir à se libérer pour de vrai du regard des autres. Comment on peut d'un coup euh, se mettre à, à s'en foutre. Alors quand je dis s'en foutre, ça veut pas dire qu'on euh, n'entend plus euh, les critiques d'autrui, on n'entend pas le feedback... Parce que on pas... Ça ne veut pas dire qu'on ne prête plus attention, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible à ce que peuvent dire les autres. On ne devient pas un connard euh, égoïste à qui on ne peut plus parler, qui n'en a plus rien à foutre, enfin, c'est pas ça, euh, ça l'idée. L'idée c'est d'être libre, de ne plus avoir un poids sur les épaules, de ne plus avoir une pression sur les épaules. « Il faut que je me conforme, il faut que je plaise, il faut que je fasse ce que lui il aime, il faut que je fasse ce qu'elle aime. » Et euh, cette pression-là, on peut la ressentir vis-à-vis -vis de nos parents, vis-à-vis -vis de nos amis, vis-à-vis -vis des gens à qui on veut plaire, que ce soit notre employeur ou des gens avec qui on travaille, des gens qu'on côtoie au quotidien, des amis, des connaissances. Euh... Et, euh, je me souviens que moi, euh, quand, euh, euh, quand je rencontrais quelqu'un et euh, que c'était avec des amis, Ensuite, j'allais demander aux amis ce que ces personnes-là avaient pensé de moi. Alors, euh, ils m'ont bien aimé. Parce qu'en fait, quand tu fonctionnes en étant dépendant du regard des autres, quand tu as cette stratégie, euh, les compliments, c'est un peu comme une drogue. Tu as besoin de ta dose. Donc quand les gens disent euh, « Ah, il était sympa, il était drôle euh, », ça va, euh, ça, ça, ça permet d'entretenir ton ego et ta vision de toi-même. Donc, euh, comme tu crois être quelqu'un de drôle que c'est comme ça que tu reçois de l'approbation et de l'amour, euh, bah, si quelqu'un te dit euh, « il est drôle euh, ah, », c'est nickel, ça, ça, ça, c'est bon, ça veut dire que tu as bien fait ton travail. Mais c'est pathétique. <rire> c'est complètement pathétique de faire ça. Et euh, je ne te juge pas si tu, si tu le fais aujourd'hui. Euh, euh, c'est moi, moi que je juge. Hein, c'est moi que je juge d'avoir longtemps fait ça, de tomber dans ce piège. Mais ce n'est pas un jugement euh, méchant, malveillant. C'est une erreur, c'est tout. C'est une erreur, vivre à partir de son ego. Avoir besoin de recevoir l'approbation. Alors, euh, j'ai envie de faire en sorte que cette vidéo soit pratique et qu'elle t'apporte des solutions. C'est pas juste remuer la merde du problème, dire « bah voilà, tu fais ça, c'est nul, <rire> c'est une mauvaise stratégie, t'as rien compris ou quoi C'est idiot. » Non, on fait ça parce que c'est ce qui nous semble bon à un certain moment. On adopte des comportements parce qu'ils nous semblent être les meilleurs. Et puis, euh, ce qui va permettre de les lâcher, ces comportements, c'est déjà qu'on puisse avoir l'idée qu'il y ait d'autres comportements à adopter, une autre perspective, d'autres manières de faire, d'autres manières de vivre sa vie, et qu'on ait envie, et le courage, parce que ce n'est pas quelque chose de facile, d'essayer. Et j'aimerais euh, que tu sois suffisamment ouvert ou ouverte d'esprit pour essayer ce que je vais te dire. Si ta stratégie, elle ne fonctionne pas de toute façon. Qu'est-ce que tu as à perdre à faire autrement C'est un peu l'idée ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Ça te fait te sentir que bah, tu manques de confiance en toi, très probablement. Donc, Je t'invite aussi à regarder la longue vidéo que j'ai ré... que, que préparée. Euh, j'ai voulu dire rédiger parce que j'avais écrit un script euh, sur la confiance en soi. Euh, j'ai des ouvrages pratiques de développement personnel que je te mets dans la description. Il y a tout un tas de ressources pour aller plus loin. Mais je vais quand même te donner une, une solution. Hein. Crois-moi, le but de ma chaîne, c'est d'aider... Euh, de t'aider à aller plus loin, à avancer dans ton cheminement, avoir une vie plus, plus épanouie. Et donc, quand on vit euh, en étant dépendant du regard des autres, bah, on se flingue. Enfin, c'est un, une manière de vivre sa vie qui va, de toute façon, te rendre malheureux pour toujours. <rire> si tu continues à faire comme ça, ça ne va jamais d'un coup mieux marcher. Quand la stratégie ne marche pas, elle ne peut pas d'un coup produire des, des bons résultats. Le seul truc, c'est que comme c'est comme ça que tu es habitué à faire, tu t'acclimates, tu t'adaptes, tu as accepté ce que ça te renvoyait, ce que tu vivais. Donc tu es content, tu as des shoots très positifs quand tu reçois des compliments, quand on juge ton travail, si tu es artiste ou si tu produis des choses ou si tu es dans la création d'une manière ou d'une autre. Euh, ben quand tu reçois un compliment, ça te, ça te fait du bien, tu vois, tu t'accroches à ce compliment. Et puis quand tu reçois une critique, une remarque négative, un jugement, un tacle, toutes ces choses qui sont en plus beaucoup plus euh, rapides d'obtenir avec les réseaux sociaux, hein. tu vois, moi je mets une vidéo sur YouTube, j'ai d'autres vidéos sur la chaîne, je t'invite à jeter un coup d'œil aux commentaires, tu vas voir que par moment je me fais déglinguer, hein. je me fais déglinguer. Euh, parce que, bah, voilà, on se rend accessible quand on est sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, etc., Facebook euh, ou YouTube, donc TikTok, machin. Euh, on se rend accessible à n'importe qui. Le mec peut être au fond de son lit à, à des centaines de kilomètres ou même des milliers de kilomètres et nous envoyer un, un missile à travers la gueule parce qu'il ne va pas aimer notre physique, il va pas aimer notre voix, il ne va pas aimer ce qu'on dit, il ne va pas aimer nos idées, il va pas aimer, aimer nos préférences, il ne va pas aimer notre perspective, notre religion, euh, nos idées... Euh Divers et variés, il ne va juste pas aimer. Et euh, bah, quand on est dépendant de ça Quand on fait dépendre son bonheur de l'extérieur, on est condamné à souffrir. On est condamné. C'est vraiment important d'entendre ce terme. Il y a une condamnation. Pourquoi Parce que c'est remettre son pouvoir à l'extérieur de soi. Voilà l'erreur qui est commise. En voulant être accepté par les autres, en voulant être... Euh, Recevoir de l'approbation, je déplace mon pouvoir vers l'extérieur. Je donne à l'autre le pouvoir de me juger. Je donne à l'autre le pouvoir de m'accueillir, de m'accepter, de faire des remarques sur qui je suis. Et j'en suis dépendant. Donc j'attends, il y a une pression, une inquiétude. Qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce qu'il va penser Est-ce que je suis assez bien Est-ce que je suis ceci -ce que... J'attends le verdict. Et je m'expose très fort, parce que n'importe qui peut venir me, me faire une remarque, une critique sur moi, sur qui je suis, sur mon apparence, sur mes idées, comme je l'expliquais plus tôt. Donc quand je fais ça, c'est une erreur. Je remets mon pouvoir à l'extérieur. Quelle est la solution Elle semble assez simple en, en théorie, moins en pratique. C'est pour ça que ça peut demander du travail. Mais euh, c'est le but de cette chaîne YouTube, travailler Travailler. Travailler pour progresser, pour grandir, pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est le titre du livre que j'ai écrit, que tu peux trouver en, en librairie, un peu partout en France, même euh, euh, dans les dom-toms, etc. « Deviens la meilleure version de toi-même », c'est une bonne invitation. Et devenir la meilleure version de soi-même, la manière dont je le perçois, c'est ne plus être dépendant du regard des autres, en avoir plus rien à faire. Les autres peuvent dire que je suis un sale gourou, un charlatan, un idiot, un abruti, que le développement personnel est une arnaque et je suis un escroc. C'est pas très agréable. Les critiques, je vais pas dire que ça ne fait pas un petit quelque chose parfois, quand on est fatigué, quand on est moins dans le mood, mais euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui et donc c'est la solution que je vais te proposer, ce qui m'intéresse c'est d'être de vivre plutôt, c'est de vivre en accord avec mes propres principes et mes propres valeurs. Voilà la solution pour ne plus dépendre du regard d'autrui. Le regard d'autrui, on ne peut pas le supprimer. Les gens qui jugent et qui critiquent, ils seront là pour toujours. Il y aura toujours des gens pour faire une remarque. Quelqu'un qui ne va pas aimer euh, ma calvitie, ma barbe, euh, ma voix, la forme de ma bouche, mes yeux, euh, la manière dont je tourne mes vidéos, le rythme avec lequel je parle, les sujets que j'aborde. En plus, je parle de spiritualité. Oh, le vilain <rire> um, il y aura toujours des gens pour critiquer. Ce qui est important, c'est de créer un ancrage interne. Voilà la solution. Un ancrage interne. Je, mon, mon état, la manière dont je me sens, ça ne doit pas dépendre de l'extérieur. Ça va me rendre vulnérable, fragile. Ça doit dépendre du regard que je porte sur moi-même. Suis-je aligné avec mes valeurs Suis-je aligné avec mes principes Est-ce que je vis en accord avec la vision que j'ai pour moi-même de la vie que j'ai envie de mener Donc là, j'internalise. La vie des autres devient secondaire. Ce qui compte, c'est que je vive en accord avec mes valeurs. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des valeurs, les choisir, les sélectionner. Quelles sont les valeurs que tu as envie d'incarner C'est une question que j'ai déjà posée dans une autre vidéo. Je crois que c'était euh, « Le développement personnel est-il une arnaque hein, ?» Je te recommande de la regarder. C'est une vidéo assez intéressante. Il y en a d'autres hein, sur la chaîne, n'hésite pas à regarder, euh, qui, qui peuvent t'aider, qui sont euh, autour de cette thématique. Donc quand j'internalise, euh, bah, ce qui va m'intéresser, c'est de poser des actions et d'avoir un comportement aligné avec mes valeurs et mes principes. Mais le bruit, le brouhaha du jugement des autres devient secondaire et donc perd complètement de sa valeur et de son impact, surtout. Les gens peuvent critiquer, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font. Il y aura toujours des gens pour critiquer. parce qu'ils ont eu une mauvaise journée Parce que ce sont des gens comme ça, qui jugent, qui critiquent. Il y a toujours, toujours eu des gens comme ça. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui parlent. Et quand les gens font, et les gens parlent. <rire> Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être dans la catégorie dans laquelle je me sente le mieux. Et la catégorie que j'ai choisie, c'est celle qui consiste à faire. Je veux faire. Alors, être, évidemment, parce que je parlais d'ego, de spiritualité, être, évidemment. Mais incarner mon être. <rire> me, comment dire, me placer dans l'être. Et faire à partir de cet état d'être. C'est peut-être un peu sorcier dit comme ça, mais quand je suis ancré dans mes valeurs et mes principes, c'est un état d'être. Depuis cet état d'être, je fais. Et quand les gens jugent ce que je fais, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est que j'agisse en accord avec mes valeurs. Par exemple, je veux être généreux, je veux être altruiste, euh, je veux incarner le bien, par exemple. Je choisis que moi, je veux être quelqu'un qui fait le bien autour de lui. C'est un choix. Je veux aider les autres. Je veux participer au, au bien commun. Je veux que ma vie soit tournée vers les autres, vers l'accomplissement la, des autres. Je veux les voir heureux et je veux œuvrer à cela. Ce sont mes valeurs. Et bien quand je mène ma vie en accord avec ça, comme en tournant une vidéo gratuite par exemple, dans laquelle je parle, je donne des conseils à, à celui et celle qui, qui voudra bien les écouter, si la personne, elle prend le conseil et que ça l'aide, je suis content. Si quelqu'un regarde ma vidéo et dit « mais c'est de la merde, c'est stupide euh, », si on s'en tient d'ailleurs à ce type de critique, euh, non argumentée, juste des insultes, ça n'a aucune valeur sur moi. Ça ne me fait pas paniquer. Ça ne me met pas dans tous mes états. Ça a perdu, euh, alors qu'il y a des années, ça m'aurait rendu fou. Euh, je me souviens, j'ai été euh, élu... Ça va peut-être te faire marrer, ça remonte à quelques années, mais j'avais un Skyblog que j'animais très sérieusement. J'écrivais des histoires, parce que j'ai bon, toujours voulu être écrivain, hein. pas surprenant que j'ai écrit autant de livres. Hein. Et euh, Mon blog a été élu blog de la semaine. Il y a eu une fréquentation du, du blog euh, explosive. J'ai eu, je crois, sur un, un mois où euh, j'ai été désigné blog de la semaine, plus de 140 000 visites. Donc 140 000 visiteurs qui étaient venus sur mon blog. Pour regarder, lire mes trucs, mettre des commentaires. J'étais dans un état d'euphorie qui, est... qui était très très fort. Parce que j'avais des gens qui commentaient mon travail. Et 90%, sans mentir, 90% des commentaires étaient très élo et élogieux. Euh, on saluait mon style d'écriture, mon humour. C'était génial. Pour euh, le jeune auteur que j'étais à ce moment-là, qui produisait gratuitement du contenu, hein, parce que le Skyblog était gratuit. Les gens ne payaient pas pour lire. Et j'écrivais par plaisir. Donc on était vraiment dans quelque chose de... Euh, décorrélé de toute transaction financière. C'était juste, euh, moi, j'avais le plaisir d'écrire, et les gens avaient le plaisir à lire, et c'était un cercle vertueux. J'en vivais pas, mais ça me faisait euh, euh, une pratique, tu vois. Je m'entraînais à écrire. Et j'étais euh, souvent très affecté par les remarques négatives. <rire> il y avait 90% de remarques positives, mais quand il en suffisait d'une une remarque négative et tout s'effondrait. Alors que je pouvais avoir lu 100, 200 commentaires élogieux, c'est génial, c'est drôle, c'est marrant, c'est fun, continue. C'est de la merde ce que tu fais, tu devrais arrêter. T'as une sale tête, t'es con, Enfin, tu vois, bref. Quand j'ai compris euh, l'ego, ma volonté à rechercher l'approbation d'autrui et que j'ai commencé à vivre en accord avec mes valeurs et mes principes dans la vie quotidienne, bah, les autres peuvent juger. Et d'ailleurs, ça ne m'a pas empêché de faire des choix, de poser des actions, alors que la plupart des personnes me critiquaient et sont mises à continuer à me critiquer. Je n'oublie pas que les personnes ne peuvent comprendre qu'avec leur propre niveau de conscience. Elles ne peuvent comprendre et percevoir mes actions qu'à travers leur propre bulle de subjectivité. Suivant leurs valeurs, leurs principes, l'éducation qu'ils qu peuvent avoir reçue, ces gens vont avoir une perception euh, biaisée, altérée de ce que je fais. Donc, euh, je vais faire quelque chose. Imagine, tu roules très, très, très vite sur la route parce que tu as, je ne sais pas, ton chien qui est malade à mourir et tu es en train de te diriger vers le vétérinaire, les urgences vétérinaires le plus vite possible. Et euh, tu fais euh, avoir à une autre voiture sur la route avec toi une queue de poisson. Pas terrible, hein, mais... Il y a tellement d'urgence de, de sauver cet animal que tu aimes que tu te retrouves à avoir un comportement relativement dangereux sur la route. Et donc, une personne fait une queue de poisson. Cette personne qui ne va pas voir le chien sur, sur, sur le siège à côté de toi, elle va avoir une perception particulière de ce qui s'est passé. Elle va se dire, mais c'est un danger, c'est un chauffard. On devrait lui enlever le permis. Cette per il n'y a jamais les flics euh, quand il faudrait. Cette personne devrait aller en prison. Elle va tuer quelqu'un, c'est honteux, c'est dégueulasse. Alors qu'en réalité, même si je ne suis pas du tout en train de cautionner le fait qu'on ne respecte pas les lois sur la route et qu'on mette en danger la vie d'autrui, elle ne sait pas que toi, tu es juste en train d'être euh, profondément euh, apeuré par la peur de perdre un animal que tu aimes. Donc quelque part, il y a quand même de l'amour dans ton comportement. Tu fais ça par amour. Et quand on comprend ça, on, on peut d'un coup euh, comprendre l'histoire comprendre les actions de certaines personnes d'une manière totalement différente. Je vais prendre un cas prof... qui, qui provoque, forcément provoque. Adolf Hitler, dégueulasse l'individu. Il a tué des gens, il a donné des directives, euh, il avait une vision qui n'était euh, pas forcément très euh, bienveillante vis-à-vis -vis des autres, il y avait un compartimentage. Il y avait les juifs qu'il fallait éliminer, les homosexuels, les opposants politiques, les tziganes, etc. etc. Les homosexuels, ouais, j'ai déjà dit, les handicapés mentaux. Euh, il fallait éliminer, assainir. On pourrait se dire c'est dégueulasse, c'est le diable en personne. Mais en fait, selon sa perspective, on pourrait essayer de comprendre sa perspective et de voir en fait, que pour lui, dans son référentiel personnel, ça semblait être un, un acte d'amour un acte d'amour pour sa patrie, un acte d'amour vis-à-vis euh, -vis de, bah, de, de, la, de la perte de la première guerre mondiale, et donc de, du sentiment d'injustice qui en a découlé, de la honte euh, qui a poussé, qui a provoqué cette envie de, de se venger, finalement. Et donc, d'un coup, on, on peut comprendre mieux comprendre l'autre, parce que l'autre... Il a son propre système de valeurs, ses propres principes, des priorités différentes des nôtres, euh, des choses qu'il va valoriser alors que nous, on ne va pas les valoriser, des choses qui vont être importantes alors que nous, on s'en fout. En fait, quand tu comprends que chacun vit dans sa propre réalité subjective et que chacun vit avec un système personnel de valeurs, avec des choses qui sont importantes pour eux et qui ne sont pas les mêmes que nous, tu comprends mieux l'humanité, tu comprends mieux la société, tu comprends mieux l'histoire, tu comprends mieux pourquoi ça fonctionne de cette manière pourquoi il y a des conflits Pourquoi il y a des guerres C'est souvent euh, des stratégies d'amour tragiques. Il y a souvent de l'amour à la base. Ça, ça peut être très très dur. Il y a souvent des bonnes intentions, en tout cas. L'intention de départ peut être bonne. La stratégie pour obtenir ou pour faire pour, peut être euh, tragique. Donc, euh, c'est euh, cette idée internaliser tes valeurs, vivre en accord avec tes principes à toi, et le regard d'autrui, tu peux être à l'écoute du feedback, surtout si tu es un créatif ou une créative, parce que ça, ça peut t'aider à t'améliorer, mais euh, ne deviens pas accro aux compliments, ne deviens pas obsédé par les critiques négatives, survole, prends ce qu'il y a à apprendre, continue, ce qui compte c'est que tu avances en accord avec toi-même, quand tu vis et que tu es aligné avec toi-même, ça te donne un sentiment de puissance qui est indescriptible. Et je ne parle pas d'une puissance destructrice, je parle d'une puissance paisible, une paix puissante. Tu es authentique. Et personne ne peut te secouer sur tes fondations, dans ton ancrage, parce que tu es toi-même. Et si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Quand on veut plaire à tout le monde ne peut pas fonctionner. On ne comprend pas comment fonctionne la réalité. Nous ne sommes pas faits pour être amis avec tout le monde. Il faut dépasser cette vision un peu new age, d'ailleurs, peut-être, des choses. Oui, la paix, je veux la paix, je veux l'amour partout, que les gens vivent ensemble et qu'on qu soit tous en harmonie. Sur le papier, c'est très, très joli d'imaginer ça. Mais en application, c'est pas le cas. Les gens sont différents, et donc leurs différences se manifestent par des conflits, des contradictions, des oppositions. Et ça fait partie du jeu. Mais toi, si tu veux avoir une vie heureuse et épanouie, tu dois l'intégrer, le prendre en considération, et vivre avec une stratégie plus utile, plus aidante, pour que tu sois justement plus en confiance, et que ça ne t'empêche pas de passer à l'action, surtout et d'être qui tu dois être, de révéler ton potentiel, de ne pas te cacher, et de ne pas t'auto-saboter à cause des autres, parce que tu donnes trop de pouvoir aux autres. Donc j'espère que cette vidéo t'aide à y voir un peu plus clair, j'ai jeté quelques idées. Cette vidéo était profondément inspirée par une vidéo de Léo Goura, où il parle justement du regard des autres, je suis obligé de lui rendre justice. C'est une vidéo que j'ai regardée en préparant mon, mon script, euh, parce qu'elle bah, parlait de cette thématique, et euh, Léo Goura c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une chaîne de de développement personnel, euh, en, en anglais, euh, qui s'appelle Actualized. Donc si jamais tu es bilingue, c'est une chaîne que je te, que je te recommande. Je recommande aussi celle de Steve Pavlina, <rire> vu que je suis en train de faire des recommandations. Il y a, y, a, y a de nombreuses personnes qui m'inspirent. Euh, se foutre du regard des autres, euh, c'est vraiment la liberté. Parce que tu as toujours cette comparaison avec les autres. « Il est meilleur que moi, il est meilleur que moi, et ceci et cela. » Ça c'est l'ego, la recherche de comparaison, on est, est différent, ça sert à rien de comparer une mouette avec un, un bulot. Et pourquoi comparer Ce sont deux individus, deux espèces de, de, de, de, de, de formes particulières, complètement distinctes, il n'y a aucune raison de les comparer. C'est unique, une mouette c'est unique, un bulot c'est unique dans ce que ça fait. Ce que ça ne fait pas, mais l'être de, de la mouette ou du bureau, et c'est juste une expression euh, singulière et particulière. Donc, il euh, n'y a pas à, à chercher un conformisme, il euh, n'y a pas à accepter euh, les différences, les singularités, et euh, veiller à essayer d'exprimer sa propre singularité. Les autres, en plus, sont souvent préoccupés par eux-mêmes. Ils ne te voient pas. Ils ne sont pas aussi... Euh, Attentif à toi que tu le crois. Ils s'en foutent. Ils pensent à eux, à leurs problèmes, à leurs rêves, euh, au plaisir qu'ils veulent ressentir et à la souffrance qu'ils veulent éviter. Ça, ça leur prend beaucoup, beaucoup de temps déjà. Donc toi, bon, ils peuvent avoir passé une mauvaise journée et te trouver euh, laid, l'aide gros, grosse, dégueulasse, inintéressant, te critiquer juste parce qu'ils ont passé une mauvaise journée, Quelqu'un, justement, sur la route, leur fait une queue de poisson et ils ont envie de se décharger, se défouler. Quand toi, tu deviens vulnérable à tout ce qui peut arriver et que tu n'as pas un système de, de protection, bah, n'importe qui peut venir jeter ses poubelles dans ton jardin. Quoi. Et, euh, et tu vas t'affoler, tu vas... Quand tu as des barrières... Bon, après, l'idée des barrières, ce n'est pas... pas la meilleure métaphore. Parce qu'il un côté, je me cloisonne, je me protège, je me barricade. Ce n'est pas, pas ce que je dis. C'est juste que d'un coup, bah... ce qui compte, c'est d'être... d'obtenir de... tes bonnes grâces à toi-même. De toi-même. Ce qui compte, c'est de vivre en, a... en accord avec toi. Ce que, ce que je pourrais dire, c'est que il y a ta conscience qui est toujours là. Elle observe tout ce que tu fais. Et quand tu vis en accord avec cette conscience, que ça devient ton guide, ton maître intérieur, que tu essaies de te conformer à ce que te pousse à faire cette conscience, ce qui semble juste, tu vois, sur l'instant. Quand tu travailles comme ça, quand tu mènes ta vie comme ça, euh bah, tu sens les moments où tu es aligné, les moments où tu l'as un peu moins, et tu essayes, enfin, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, de, de maintenir cet alignement. L'alignement avec la conscience. Pour euh, avoir une vie euh, consciente justement, alignée, juste, par laquelle je suis moi-même à 100%. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, like-la pour moi s'il te plaît. Partage-la à quelqu'un que, que ça pourrait aider, que, que, tu, que tu penses que ça pourrait aider. Et puis, euh, je t'invite à regarder tous les liens dans la description. Il euh, y a notamment, au moment où je tourne cette vidéo, je propose un appel de clarté entièrement gratuit. C'est moi qui prends l'appel. On passe un petit moment. C'est très court. On voit euh, où tu en es. C'est un peu un, un diagnostic de où tu en es dans ton développement personnel, là où ça coince. Et euh, on voit si je pourrais t'aider ou pas. Donc, ce n'est pas du tout... Euh, C'est pas pour tout le monde dans la mesure où je ne peux pas aider tout le monde. Euh, je fais du développement personnel, j'accompagne des personnes avec des formations en ligne, avec des livres, avec du coaching. Euh, c'est pour les personnes qui sont prêtes à se bouger, à passer à l'action, à être OK avec l'idée de changer certains comportements. Donc, c'est vraiment pas pour tout le monde. Par contre, ça produit des résultats. Si jamais, il y a un lien et puis euh, voilà. Abonne-toi, la prochaine vidéo sort dimanche prochain, j'ai eu grand plaisir à te la tourner, je te souhaite une belle journée, et je te dis à bientôt, salut